Zombies, Salut tout le monde, c'est Shirelle et oui les vacances sont terminées, on reprend donc le cours de nos let's play et on se retrouve donc pour l'épisode 25 euh, du jeu de survie All You Home, je vous mettrai de toute façon à la fin de l'épisode euh, le let's play complet ça fait un petit moment qu'on est sur ce jeu il y a de quoi faire hein. donc dans l'épisode précédent on, on avait vu on est allé à Kobe Island on avait vu qu'il fallait qu'on qu qu aille voir une tour euh, la miss est de plus en plus virulente les PNJ sont de plus en plus agressifs sans compter les animaux etc mais tout ça vous voyez dans le let's play et j'étais d'ailleurs morte très bêtement, ce qui m'avait fait perdre des points de vie. Mais heureusement qu'on peut les refaire à ce que j'appelle moi les petites pizzas. Mais ça, vous l'avez dans l'épisode d'Elasté. Donc là, ici, on a les quêtes. Donc on va aller voir ce qu'on a à faire. Donc, on avait tout de près. Donc on doit re, euh, repartir à Kobe Island. Et réparer la tour euh, que l'on avait vu dans l'épisode de numéro 24, si je ne dis pas de bêtises. Et pour la réparer, il fallait qu'on ait 25 iron lingots, 15 aluminium plates, 25 cobalt alloy et 100 screws Normalement, si c'est bon, on doit avoir euh, ce qu'il faut. Donc 25 iron lingots, 25 iron lingots, euh, ensuite 15 aluminium plates, on vérifie 15 aluminium Aluminium plate, 25 cobalt, alloy, 25 cobalt, alloy, et 25, et 100 par pardon, sans screw sans screw sans screw On est bon, on a tout ce qu'il faut. On va boire un petit coup avant, hop, voilà, on a à manger sur nous, on a des prots sur nous, on a tout ce qu'il faut, ouais, on a mangé manger, tac, tac, tac, tac. C'est bon, on a des soins. Donc jusque là, on est bon. On a combien de flèches euh, Parce que bon, ils sont, ils sont, ils sont méchants hein, les trucs là. Et au niveau du bateau, je ne sais pas du tout euh, si on a assez de gasoline. Alors, je ne cours pas, il fait nuit. Je ne suis pas à l'abri euh, d'avoir des viennes pas beaux qui me tombent dessus juste aller voir au niveau du bateau si on a assez de gasoline et à ce moment là on retournera à euh, Kobe Island. On va aller voir ça tout de suite alors ici ouais on a assez de gasoline on a 44 minutes je peux peut-être euh, non c'est bon je suis à fond <rire> on a un lit ici ok donc on va détruire comme d'habitude le lit pour, au cas où on meurt et qu'on ne repoppe pas euh, là où il faut si on laisse le lit donc on va courir un petit peu j'ai pas de... non il n'y a pas l'air est-ce que j'ai peut-être détruit le lit en préparation je ne me rappelle plus, oui je n'ai pas remis le lit ici est-ce qu'on en a un d'avance pas du tout, donc on va se faire un lit alors, pour le lit, on va le préparer comme ça, euh, il nous faut 10 iron euh, or et 10 clous. Alors, 10 iron or, 10 clous. Les clous, normalement, ils sont rangés par là. Voilà. Ah ben, si j'en ai là, des lignes. Oula, là, j'en beaucoup. Hop, vers ça. Et on va se le mettre là, comme ça, quand on reviendra de Kobe Island, eh ben on aura tout ce qu'il faut. Ben, mais Sauf que j'ai euh, plein de bazar là. Euh... Ben non on va laisser comme ça on va le remettre dans le truc bon j'en avais fait deux d'avance donc euh, nickel au niveau du, de notre tenue de résistance là ça va le t-shirt ça va le problème on avait vu euh, d'avoir les, les armures un peu plus un peu plus puissantes c'est au niveau de la chaleur ça pose problème donc euh, bon, à la limite on est mieux en fibre hein. donc euh, ben on va partir vers Kobe Island donc inventaire, map. Donc nous, nous sommes euh, ici. Et il faut qu'on aille à Kobe Island ici pour réparer la tour ici. Ok. Bon, bon, on va mettre le petit point qui va bien. Si je... Voilà. Et puis, go. C'est parti. Je vous retrouve là-bas une fois que j'y suis. à tout de suite. On se retrouve donc à Kobe Island. Hop, je fais gaffe parce qu'il y a quand même la ministre qui tourne. On est donc à Kobisland. Il n'y a qu'une seule ville. Donc ce qu'on va faire, on va y aller. On va aller réparer ce tour. Je pense que les, la ministre va être sincèrement à l'affût. Voilà. Le jour se lève. J'ai fait donc le voyage avec le bateau. J'ai pas, pas oublié de poser mon ligne ici pour éviter de repop n'importe où. J'ai bien posé mon lit. Je l'ai bien détruit à la base. Donc, on va aller poser cette. Euh, on va aller réparer ce tour. Je pense qu'on ne va pas pouvoir le faire tranquillement. Parce que la milice euh, ben, est au courant qu est, euh, que la résistance est en train de se former. Donc, euh, les hunters sont sur le qui-vive. Et aller réparer, cette tour ne va pas, je pense, être une partie de plaisir. Quoi. Je suis juste à côté. Il faut juste que je fasse gaffe. Je ne pas avoir de... de hunter pas loin. Bon, je n'étais pas revenu sur le jeu avec euh, les vacances d'été. Il y a toujours ce petit effet titanique. Alors, on fait glisser Ça. Ça. Ça ça ok et donc maintenant qu'est ce qu'on doit faire alors quête retournez voir stan au coffee shop à kobe island alors on est à kobe island non coffee shop on a réparé la tour on va y aller mollo, histoire de pas mourir tout de suite coffee shop du monde au balcon pas du tout stan. ça ne durera pas est ce que c'est non c'est pas ça le coffee shop mais bon il est pas là on va retourner vite le voir en loutra un petit peu dans la ville donc on va voir la nouvelle quête pas trop ce que ça va être pour être honnête coffee shop il est là stan qui s'était téléporté, d'ailleurs, dans l'épisode précédent. On ne sait pas comment, mais bon. Alors, merci d'avoir réparé la tour. Euh, la ministre, euh, ministre attendait après ça. Euh, je verrai quand j'aurai encore besoin de, de te parler. Euh, je te le ferai dire euh, si j'ai des mauvaises nouvelles. Alors, il a besoin de notre aide, hein, comme d'habitude. Il veut des turbines. On peut le voir en bas, quête active. Il veut euh, des turbines repérées. Euh, euh, la milice a récemment euh, détruit euh, 7 ou six turbines euh, de, de, de turbines-machines. Euh, ils ont coupé les, les câbles, en fait, sur l'île. Et euh, je... Je t'ai donné l'endroit où tu dois aller réparer pour que la tour puisse fonctionner. OK. Mais pour ça, faut-il encore avoir les turbines-machines. Donc, encore un aller-retour. Oh, la vache On va aller voir ça. Turbine-machine. Oh, J'ai une flèche là-bas. Hey, il veut ma peau C'est là qu'on devra le. Non, c'est pas là. Faudra lui ramener à lui Alors, que dit la quête exactement ici Localiser euh, les wind turbines et les réparer. Il vous faudra au total 6 turbines pour tout réparer. 2 à Kobe Island. Donc, 2 pour Kobe Island. 2 pour Betrayal. Les turbines doivent être réparées. Bison ben, un... Gert Rotating. Tu repères euh, un simple clic avec le bouton E. Looking the turbine to open the repair window and add the Ouh là là, ça se complique. Y Encore, 10 aluminium plates, 17 plates, 10 titanium plates, 53, et puis requiert to repair each turbine. Oh, la vache Oh là, mais ça va être compliqué là. Non seulement c'est un aller-retour, Mais euh, en plus, on va devoir encore crafter la même chose. Oh non, non, non, ça fait... Oh putain. Il est où le loup, là oh, oh là là, la vache Je vais devoir me taper euh... des allers-retours pour rien C'est une blague Hi. alors là on est un peu safe on dira on va être plus safe même on va se mettre là comme ça pas de problème on va regarder exactement alors localiser les turbines et réparer les il y en a six au total à réparer deux à Kobe, betrayal and skull oui amis qui tourne. alors il y en aurait il y en a deux ici à Kobe, deux à Betrayal et à Skullsland. OK. Les turbines pour être réparées doivent être identifiées. Euh... Pour les réparer, un simple clic bouton action. Pour regarder la, tur euh, la, la turbine, elle s'ouvrira et pour ré euh, réparer dans la fenêtre, vous devez ajouter euh, des items donc 10 aluminium plates donc 2 ça fait 2 ici il en faudra 6 ça fait 60 aluminium plates 60 steel plates et 60 titanium plates et, et euh, 150 vis la vache c'est abusé donc en gros donc, on retourne à la base euh, qu'on fabrique ben, tout ça, ben, mais je ne sais même pas si on va avoir tout ce qu'il faut au niveau, euh, au niveau des minerais. Hein. Euh... Alors, la dernière fois, je vous disais, je ne savais pas quand c'est que j'allais vous faire, euh, parce qu'il va falloir évidemment que, que je loote pas mal, que je craft pas mal. Donc ça, je le fais plutôt en live sur Twitch. Comme ça, je ne vous impose pas en vidéo euh, sur YouTube, euh, toutes les séances de craft, de minage, etc., euh, donc je pense pas que je vais avoir assez d'aluminium de, de, de, de, bien qu'on avait euh, crafté un petit peu la dernière fois retourner à la base on va voir mais enfin bon là ça fait beaucoup d'aller-retour euh, et puis là ça demande énormément de compo quoi il, il, il avait fumé le, le dèvres hein. il s'est dit ouais pourquoi pas hein. on va aller faire chier jusqu'au bout alors on va retourner à notre bateau mais euh, les turbines je ne les je vois pas du tout euh, faudrait que je les trouve ici déjà je peux pas je peux pas recliquer euh, ici sur la tour et donc les turbines elles seraient où alors on va faire un petit tour ça va nous permettre de, de looter un petit peu et puis euh, j'essayerai en live de, de voir euh, si j'ai assez de, de minerais pour faire tout ça -bas, les turbines là, euh... donc ce serait une deuxième tour à Kobe. Là, elle est pas très, elle est pas très claire pour moi la quête là. Euh... Après, bon, je pense pas que ça aéropop euh... les ressources, on va vérifier, mais je pense pas que ça aéropop euh... depuis qu'on était venu. Hein, J'ai pas rejoué cet été euh, là-dessus. Mais je, je je trouve que la quête est pas très claire. Ouais non, ça part pop. Hein. Euh, alors, si je me planque, il faut que je trouve un endroit pour me planquer. Et Revisionner cette quête parce que ça me. Je vois pas du tout. Euh, ils disent deux à Kobe. Faire le tour de la ville. Bon, là, je vois pas de tour personnellement. Est-ce que ça serait dans le truc à gasoil alors, la première fois qu'on est un petit peu euh, paumé pour la quête. Donc, euh, ici non il n'y a rien. Mal de flingue, on en a euh, 3 tonnes, on ne s'en sert pas. Des clous, alors, on va les prendre. Garde ton arc. Hein. arc garde ton arc. Euh, ne, le, ne, ne le sors pas. Ok. Alors là, franchement, euh, s'il y a deux tours ici, je cherche le tour. Hein. Euh... Donc effectivement, euh, j'ai le point pour mon bateau. Là-bas, je vois pas de tour. Il y en avait une ici. On vient de la réparer. que je me fasse tuer bêtement euh, simplement pour voir où est... un croco j'ai peur j'étais plus habitué euh... et là je vois pas de tour C'est hein. sont mignons il est où le croco en plus et le, le vilain pas croco hop là on a une ministre là bas le croco est où il ah, elle est là la salle bête euh, hop. Ouais, on va être obligé de Okay. Il m'a bouffé là derrière où je rêve non Il m'a croqué hein. Voilà. Il m'avait croqué hein, un petit peu. Waouh, wow. bien shoot quand même. Hein. Par derrière hein, ça dit que si au niveau de la c'est bon, on va tout prendre. Ok, Croco. C'est de la viande à prendre. Alors, hop. J'ai pas de couteau. J'ai pas mon couteau. Comment cela se fait ça Hop. Voilà. Et tout ça au milieu des... Des PNJ qui peuvent me tuer, bien sûr. Je vais me soigner tout de suite. Hey, il a un sacré coup de croque. Euh. Le croco. Alors, je vais me planquer quelque part. Et, et Stan, il m'aide pas plus que ça, lui. Il n'en a rien à foutre. Euh, comme d'habitude, on court partout. Et eux, ils ne font que donner les ordres. Hein. Euh, euh, ouais. Non, je peux pas lui reparler. Hein. Donc, je vais me mettre à l'abri en haut. J'allais voir d'un peu plus près cette quête qui me chagrine un petit peu, là. Euh, hop, ici, on me voit pas. Alors, localiser les wind turbines et les réparer. Il y en a six au total à réparer. 2 à kobe à Betrayal et à Skullisland. Les turbines euh, doivent être identifiées par quelqu'un. Elles, elles ne peuvent pas tourner. Pour les réparer, un simple clic. Ben oui, il faudrait peut-être savoir, savoir où elles sont. While looking at turbine to open. Oui, comme pour la, la tour, il faut tout simplement ben, se mettre dessus et, et après faire glisser. est-ce que là, ça compte euh, celle-là Mais il y en aurait une seconde à cobi Bonne question, Nikos. Alors, bon, je vois pas du tout là où vous pourrez être... De toute façon, il va falloir qu'on retourne à la base et préparer tout ça. Et préparer tout ça, euh, il va falloir énormément de, de minerais. Euh, donc, bah, l'épisode 26, je crois que vous ne l'aurez pas tout de suite. Hein, parce que le temps que j'aille partout, puisque les minerais euh, dont on a besoin, ce n'est pas automatiquement sur cette île. Chaque île a ses propres minerais et, euh, et le problème étant que, évidemment, c'est pas ici. Mais je vois pas où est, euh, à, moins, à moins que si je suis euh, les fils De toute façon, il va me falloir, il hein, pas que je meure quand même. Hein. Euh, il va falloir que euh, je, je, je, je crafte tout ça. Là, le fil s'arrête. Hein. Donc, c'est pas par ici. Oh my God, il faut qu'on suive les fils tout le temps. là, Ça va être un peu... Euh... Est-ce que je comprends pas ce qu'on a réparé la tour Ici, il va y avoir un truc. Hein. Mais un truc bien corsé pour bien nous casser les pieds. Euh... Ici, on vient de la réparer. Donc, on n'a plus euh, d'alternative. Ok. Alors, c'est pas les poteaux machine. Ici, le film s'arrête. Bah, écoutez, on va euh, suivre les fils en essayant de rester en vie. Ça, déjà pas mal. Au niveau de là, non. Euh, ici. Bon, de toute façon, il euh, va falloir que je mine énormément euh, et voir à la base ce que j'ai. Euh, déjà, pour voir si j'ai de quoi faire tout ça. Oh, mon Dieu Énormément de temps à craft encore. Un coup là, elle m'a fait peur. Donc ici, c'est pas là. Alors, si on suit euh, le fil en partant vers la gauche. Il euh, faut espérer que la vie a fait 20 millions de kilomètres. Parce qu'on va se paumer. Moi, ouais, les GPS, ça n'a pas changé. Non plus. Et là... Ça s'arrête. Donc, on va aller voir au bout là-bas. Turbine machine. Ok. Franchement là, euh... à part la tour là-bas, mais on a vu. Ah oh, merde, j'ai pas vu elle. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Elle m'a pas vu. Euh, Je vois pas du tout. Où peuvent être ces foutues turbines à réparer. Hein. Kobe, il y en avait une. Alors, ah, peut-être que c'est... Euh, ouais, peut-être qu'il y en a qu'une, à Kobe. Je ne sais pas du tout. Alors là, franchement... Donc, ce que je vais faire, je vais retourner à la base de toute façon. Pas le choix. Donc, épisode assez court. Euh... Parce que là, je ne vois pas du tout. Retourner à la base. Euh, ce que je ferai, je ferai en live tout ce qui est craft de minerais et tout pour déjà voir ce que j'ai à la base. Et euh, craft de minerais, etc... Mais là, euh, à Kobe Island, du moins, je vois pas du tout euh, d'autres tours. Alors, est-ce que ça sera en dehors de la ville hein Oh là là il y a un lion à gauche, tout va bien. Il y a un ours à gauche. Nickel, hein, tout va bien. Euh, je prends les risques, là, hein. Coco, Ours, Lion, Bingo. non plus que le Hunter. Ah, y a le loup, putain. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner à la base, moi, de mon côté. Parce que là, c'est risqué de chez risqué. Et euh, je vous retrouve à la base pour faire le point. Alors, un aller-retour pour rien. Encore... Là, par contre hein, euh, c'est pas cool pas cool beaucoup dallers retour là euh, pour pas grand chose hein. euh, je vois pas de, de, de, de tours euh. bon écoutez en tout cas je vais péter mon lit ici donc ça me demandait d'en refaire un euh, sup. je vais prendre mon bateau je retourne à la base et je vous retrouve une fois que je suis à la base de façon, à, je vais mettre mon point. de façon à faire le point avec vous sur, euh, bah, sur le, le, le point des minerais et on verra euh, bah, à ce moment là euh, comment euh, comment euh, bah, je vais faire parce que s'il faut que je crafte énormément ce qui va être le cas je pense pas qu'on va avoir assez de minerais bon je vous retrouve une fois à la base à tout de suite on est revenu à la base euh, sans problème de ce côté là par contre, le nouveau dev apparemment a, a instauré euh, énormément au niveau de. Il y a énormément de brouillard. Ça n'en avait pas trop. Maintenant, pas ah, beaucoup. Alors, on va faire le point au niveau des minerais. Alors, d'abord, il nous faut donc. On a on, Toujours pareil, quoi. Quête. Euh, alors, 10 aluminium plate, 10 steel plate. Euh, ok. Ok. 10 aluminium, il faut voir combien on a d'aluminium, euh, du titane, des clous, bon ça on en a, et des steel plates, on va regarder ce qu'il faut. Alors, euh, est-ce que c'est ici Alors, aluminium plate on en a, cobalt, euh, steel plate, on en a deux. Et pour le faire, il nous faut donc de l'iron et du cobalt. Et niveau minerai on en est où En cobalt, j'avais euh, euh, cobalt, alu. Il euh, n'y en a pas énormément. Euh, tu, tu, tu, tu, cobalt, alu, j'en ai 300. 300 ici, là-dedans. Là, là Qu'est-ce que j'ai J'en ai encore là. Là-dedans, il y a de l'huile. Et dans la forge euh, aluminium, il y en a 6. Euh, Cooper, j'en ai pas besoin. Titane, peut-être. Oula, ça va être chaud tout ça. Alors, euh, Iron, donc il me faut. Euh, tu, tu, tu, tu, tu. combien de lingots si je vais dans la quête est-ce qu'il me demande des lingots purs non steel plate the aluminium plate alors the aluminium plate de l'alu on va voir comment y, comment on va faire ça parce que je n'ai plus de souvenirs ben, aluminium plate on en avait fait d'avance donc on les a les 10 ah oui mais il en faut euh, 6 2 hein. 60 en fait. La vache. La vache. Et pour faire des aluminium plates, il nous faut des lingots d'alu. Ok, on en a 6. Et avec 6. Waouh, wow, ça va être chaud. Hein. Je ne énorme... je, je sais pas du tout euh, combien je vais avoir de. Alors, si je fais ça avec 6, et que je vais faire des aluminium plates, au max, là. Je pourrais en faire 3. La vache Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc, j'en avais 14. Donc, 50, et, 50 secondes. enfin va falloir énormément de... de, de... Hum, mon dieu je ne je... Je, je sais pas si je vais avoir assez de d'aluminium, euh, cobalt. Euh... L'iron, ce n'est pas trop grave. On l'a sur notre île. L'aluminium, c'est sur une autre île. Le cobalt, c'est sur une autre île. Oh là là. Ça va être beaucoup, beaucoup d'aller venues Donc, je pense qu'à mon avis, ce que je ferai, c'est si je vois que j'ai vraiment pas euh, pour le prochain épisode tout ce qu'il faut que je vois que là euh, bah, c'est pas possible ben ce que je ferai je me mettrai en live sur twitch comme je fais l'habitude et je crafterai en fait euh, je crafterai énormément de minéraux je ferai des allées venues sur les îles ouais, voilà 17 c'est pas euh, c'est pas terrible ce quoi euh, il en faut 60 hein. et, et euh... mm -hmm. aluminium lingot par contre, ce que je peux regarder, c'est avec 100 aluminium lingots, euh, combien on fait de, de lingots Je pense pas que ce soit énorme hein, parce que ça se corse, donc évidemment, c'est de plus en plus compliqué. Donc, aluminium, on va en faire avec 100, on en fait 20, la vache Ok, 3 minutes Écoutez, ce que je vous propose pour ne pas euh, voilà, euh, vous imposer euh, l'attente de devoir faire dans, euh, dans, la, dans, dans la forge ou autre tout ça, euh, ben là, franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller-retour. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de craft. Donc, le craft, je le ferai, comme je vous ai dit, au niveau de Twitch. Comme ça, je papoterai en même temps avec vous euh, pendant que je mine, etc., comme je fais habituellement. Euh, pour ceux qui seront sur le live, parce que ça va me demander beaucoup de temps. Je ne peux pas vous dire exactement euh, quand c'est que je vais vous sortir euh, l'épisode de B726, puisque là on en est au 25, parce que là ça va me demander énormément de craft. Il euh, va falloir que je fabrique tout ça, de façon à ce qu'on puisse, quand je vais vous faire la vidéo pour YouTube, de façon à ce qu'on parte avec tout ce qu'il faut. Quoi. Donc ça va me demander énormément de temps. Donc, je ne peux pas vous dire quand c'est que je vais euh, pouvoir vous sortir l'épisode 26. Oui, déjà le 26. Euh, bah écoutez, de toute façon, en retour, ce que vous pouvez faire, c'est... Si vous, vous jouez à ce jeu et si vous, vous avez fait cette quête, euh, bah, me dire euh, ce qu'il en est. Donc, ça m'a ça crafté, euh, non pas encore. Me dire ce qu'il en est, euh, si vous avez fait cette quête ou pas. Euh, si, alors, il peut y avoir aussi un problème de... Comment dire, vu que le jeu a été repris par un nouveau, euh, une nouvelle personne, il peut y avoir un problème aussi, euh, bug au niveau de la quête, mais ça, j'ai un petit doute. Mais euh, je, on, a, on a vu qu'à Kobe Island, euh, voilà quoi, c'est pas. Euh, on n'a pas trouvé d'autres tours, à moins qu'il faille aller s'enfoncer dans la forêt là-bas, euh, en luttant contre les animaux qui veulent nous croquer et le reste. Euh, on verra ça, on va tout préparer, de toute façon. Je vais tout préparer, de toute façon. Euh, l'épisode 26 donc soyez patient à la limite vous pouvez venir sur twitch hein, et puis voilà mais euh, là je pense qu'honnêtement ça va être compliqué euh, pour vous le sortir assez rapidement donc euh, j'espère que vous serez indulgent de ce côté là je vais euh, miner tout ce qu'il faut et quand on quand je tournerai l'épisode 26 on aura tout tout tout ce qu'il faut euh, sur nous pour pouvoir partir à Kobe, à Skull, et je ne sais plus quel est le nom de l'autre île là pour réparer les tours mais il euh, y a du boulot, ça va prendre du temps rien que là, euh, pour les lingots euh, s'il faut en plus que je retourne miner euh, chercher les minéraux dans toutes les îles euh, plus euh, revenir ici, fabriquer les choses, etc vous imaginez le temps que ça va me prendre vu le temps déjà que ça prend pour faire des lingots là donc ça va être énorme on va regarder juste, je vous garde juste le temps de voir euh, combien, avec 100 alus, combien on a de lingots. Euh, 14 secondes. Waouh! Waouh! Waouh! Wow. Là, là jusque-là, ça allait. Déjà, on commençait à avoir pas mal de. Dans les épisodes précédents, on avait beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec les listes. Rappelez-vous, les listes qu'il fallait leur amener pour instaurer la minice. Et là, c'est beaucoup d'aller-retour, beaucoup là, quand même. Donc, on a 20 aluminium lingots avec 100 roches de lingots. Cool. Et combien on a, on fait avec... Euh, combien on fait de, de... Alors, ça, je vais les prendre, comme ça, je verrai mieux. Avec 20... Combien on fait de aluminium plate oh, On en fait 10, la moitié la vache bon mais écoutez ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve ben, pour l'épisode 25 si vous voulez voir ben, tout le craft et machin, ce sera sur twitch là je vais pas vous l'imposer c'est vraiment mais vraiment beaucoup beaucoup là, beaucoup de loot beaucoup d'attentes au niveau des crafts euh, va falloir aller chercher tout ça oh là là ça va être l'envers mais bon, euh, soyez patient, soyez indulgents. Je vais faire le max pour ne pas vous le sortir trop tard. J'avais fait une pause sur le let's play durant l'été. Voilà, pour jouer un petit peu, je dirais, pour moi, à ce que j'ai envie quand j'ai envie. Mais voilà, euh, ouais, je ne m'attendais pas du tout euh, à ça. Je pensais franchement qu'une fois qu'on avait réparé la tour, on partirait sur autre chose. Mais non, pas du tout. Il ne nous a pas dit euh, que, euh, tout simplement, on aurait six... Euh, Turbine a réparé, d'autant plus que je vous dis, j'espère que sur Kobe, euh, euh, on ne va pas devoir chercher 100 ans. On partira euh, quand j'aurai tout préparé pour l'épisode 26. On partira d'abord sur Skull, on partira après sur l'autre île, et on reviendra en dernier sur Kobe. Euh, comme ça, euh, du fait que Stan est à Kobe, celui qui nous a donné la quête, on finira sur Kobe et on, on rendra comme ça tout de suite la quête. Et peut-être qu'on verra euh, sur les autres îles comment c'est foutu euh, pour réparer euh, les turbines. Parce que là c'était réparer la tour, maintenant c'est réparer les turbines. Donc euh, va-t-il encore falloir les trouver C'est pour ça que de commencer par les autres îles, ça va être beaucoup plus simple. Parce qu'on va pouvoir voir, comme on n'a pas réparé les tours là-bas encore, est-ce que c'est les tours, etc. Et une fois qu'on reviendra à Kobe, après avoir fait les deux autres îles, ben, on parlera à Stan, s'il veut pas, c'est que sur Kobe, il y a bien quelque chose à faire. Donc, il faudra trouver et éviter de se faire tuer, éviter euh, les loups, éviter les ours, éviter les lions, éviter les crocos. Mais surtout, éviter les hunters, euh, ça va être du chaud, du chaud, du chaud, du chaud. Donc, euh, là, ça demande énormément de ressources. Bah, écoutez, je ferai ça en live. Ah va falloir un petit peu de temps, je vous le répète, s'il vous plaît, soyez indulgents, euh, va falloir que je mine énormément, je pense, j'aurais pas assez, euh, bien que j'avais fait un gros socle, je n'aurais pas assez de, euh, je pense, de minéraux pour faire tout ça, donc, euh, écoutez, sur ce, euh, ça aurait été un épisode court, un aller-retour pour faire la quête, euh, j'espère que les prochaines quêtes ne seront pas comme ça parce que c'est vrai c'est un, un peu chiant il n'y a pas d'autre mot, c'est un peu chiant là, euh, autant les quêtes précédentes depuis le départ du jeu étaient relativement intéressantes, plaisantes à faire, etc, autant là ces allers-retours ça consomme au niveau du bateau de l'essence qu'on n'a pas, euh, en stock euh, inimaginable bien que maintenant on puisse se faire l'essence nous-mêmes mais, euh, voilà, c'est beaucoup d'aller-retour, casser les lits, remettre les lits. D'ailleurs, je vais reposer mon lit une fois que ça c'est fini. Je vais le faire tout de suite parce que là, je ne pense pas qu'on soit reparti tout de suite. Donc, je vais prendre mon lit qui n'est pas là, qui est là. Je vais le remettre comme ça. Si je meurs, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Je meurs, euh, je ne repope pas n'importe où et ma partie est foutue. Donc, euh, hop, on va mettre le lit tout de suite. Hop. Euh, comme d'habitude hein, ici quand il veut se placer il ne veut plus veut. voilà ok donc on a remis notre lit donc on peut on peut bah, si on se fait tuer on, on refera des pizzas hein, pour se redonner des points de vie Peut-être éteindre la forge, puisqu'il n'y a pas besoin, ça évitera d'utiliser le bois pour rien. Je vais ranger toutes les, tout ce que j'ai dans l'inventaire. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite pour l'épisode 25. Enfin, très vite, pas très vite, mais on se retrouvera pour l'épisode 25. Il euh, y a quand même, euh, si vous avez ce jeu et que vous n'en êtes pas encore, moi je suis au 96e jour de survie. Euh, bah écoutez si vous n'êtes pas là Vous avez déjà pas mal de choses à faire Mais là ça va demander beaucoup beaucoup beaucoup de choses Sur ce plein bibi plein de J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube à mettre un commentaire Dites moi vos retours si vous y jouez parce que ça m'intéresse pour cette quête C'est pas très net euh, C'est pour ça que je vous ai dit on, Le plan de comment on fera pour le prochain épisode Je pense que ce sera plus simple et plus logique Donc on prépare tout ça Je prépare tout ça puis on se retrouve très vite Pour l'épisode 26 je vous fais des gros bibis, des gros zouzous. A bientôt, bon courage à vous et on se retrouve pour d'autres vidéos et la suite des Let's Play ou carrément en live sur Twitch. Bye bye